Pour comprendre l'évolution de notre rapport aux séries, il faut replacer un petit peu nos pratiques de visionnage dans une histoire de la télévision, c'est-à-dire que jusque dans les années 1980 en gros, euh, on regardait des séries quand elles passaient à la télévision. Euh, on s'asseyait devant euh, le soir quand elles étaient diffusées à 21h et si on ratait un épisode, il n'y avait pas vraiment de moyen de le revoir sauf aux États-Unis où tout en ce temps il y avait euh, des phénomènes qu'on appelait les reruns euh, sur d'autres chaînes. Donc c'était un rendez-vous à une heure précise, un jour précis et il y avait moins de choix Donc, plus de gens regardaient également les mêmes séries. Euh, à partir des années 80, il y a eu l'apparition des magnétoscopes, donc la possibilité d'enregistrer des épisodes et donc de les regarder un petit peu plus tard si on les avait ratés. Les cassettes vidéo VHS, c'était bien, en même temps, c'était très encombrant. Donc, pour une série qui compte de nombreuses heures, c'était difficile d'envisager d'avoir toute une série en VHS parce que, notamment dans une ville, dans un appartement parisien, on ne pourrait pas faire tenir toutes les cassettes pour une série qui compte 120, 140 heures, par exemple. Donc, ça a beaucoup changé avec l'arrivée du DVD. Dans les années 1990, où là, comme les DVD prennent moins de place et peuvent contenir plus de contenu, on a eu la sortie de coffrets DVD qui permettaient de revoir des séries qui avaient été diffusées sur les chaînes hertziennes ou sur les chaînes du câble et donc d'enchaîner les épisodes. Ça a été par exemple le phénomène 24 heures chrono. 24 heures chrono dans les années 2000 était une série très très chargée en suspense, où on voulait absolument savoir ce qui s'était passé après et beaucoup de gens, notamment en France, ont découvert cette série par le dvd et en enchaînant les heures justement comme chaque épisode était une heure précise en enchaînant les épisodes parce qu'ils ne pouvaient plus s'arrêter et puis bien entendu tout ça s'accroît euh, au tournant euh, du 21e siècle avec l'apparition des sites de téléchargement d'abord illégaux puis illégaux euh, où euh, tout à coup on nous donne euh, certaines séries euh, par exemple netflix bien sûr euh, à coup de dix épisodes à la fois c'est à dire au lieu d'avoir à attendre chaque semaine un nouvel épisode euh, quand netflix s'est mis à produire des séries Original, House of Cards ou euh, Orange is the New Black en 2000, euh, je vérifie, 2012 ou 2015, je crois, 2015. Euh, tout à coup, on avait toute une saison disponible immédiatement. Et donc, les nouvelles générations qui arrivent aux séries avec ces nouveaux modes de visionnage ont l'impression que les séries, c'est comme euh, des romans, c'est-à-dire on les prend, on les pose, on les reprend quand on veut, on, on a cette grande supposer liberté, je ne sais pas si c'est vraiment une liberté, mais on a l'impression d'avoir plus de liberté dans nos modes de visionnage. Et donc, on se demande si le vieux modèle qui était de se retrouver un jour précis, à une heure précise, avec les autres spectateurs devant un épisode, va pouvoir perdurer. C'est une question qui a émergé, par exemple, lors de la diffusion de la dernière saison de Game of Thrones. Parce que c'était le moment où tout le monde justement se rassemblait devant une série tout le monde, j'exagère, il y avait des rétractaires, mais il y avait quand même des millions de personnes à travers le monde qui au même moment euh, soit voyaient la série euh, sur HBO, soit sur euh, OCS quand elle était diffusée en France, soit bien sûr la téléchargeaient illégalement, euh, juste après pour ne pas se faire divulgacher euh, les intrigues pour, parce qu'ils avaient très très peur des spoilers. Et il y a eu des, euh, des, des articles qui ont été écrits en disant « bon, c'est peut-être la dernière série ». Pour laquelle on a cet effet de rendez-vous, euh, et euh, si ça se trouve, dans l'avenir, on n'aura que des modèles de streaming, en fait, où on a toute une œuvre à disposition. Moi, j'ai tendance à penser, ou peut-être à espérer, que peut-être deux modèles vont, vont coexister, parce que on voit la puissance du modèle Game of Thrones, du modèle classique, où on se retrouve à une heure précise devant euh, la même chose, devant le même écran. Euh, et je pense qu'il y a quand même un potentiel. Euh, à la fois artistique, culturel, narratif et économique marketing, ça fait événement, euh, qui fait que ce genre de, de, de, de modèle, euh, à mon avis, enfin je pense, va, va, va aussi perdurer en parallèle d'un modèle qui devient dominant, qui est le modèle du streaming en effet. Le binge-watching, ça vient de l'anglais binge-drinking, euh, qui remonte peut-être à l'époque où les pubs anglais fermaient à 11h du soir, et c'était l'idée de boire le plus possible en un temps réduit pour être très très vite sous et pour avoir les effets de l'alcool de manière intense. « et Benge, c'est une expression qui s'applique dès qu'on a une sorte de consommation excessive. Donc ça peut s'appliquer à l'alcool, ça peut s'appliquer maintenant aussi aux séries. On parle parfois d'addiction aux séries, à mon avis c'est un petit peu excessif, mais en tout cas, on a ce phénomène quand on regarde des séries dont plusieurs épisodes sont disponibles à la suite, ce qui n'était pas le cas auparavant, qui est qu'on a envie de les enchaîner et qu'on n'arrive pas à s'arrêter, notamment pour les séries qui sont très fortes pour soulever un élément de suspense à la fin d'un épisode, qu'on a peu appeler un cliffhanger, euh, et on se dit non, non, c'est pas possible, on ne peut pas s'arrêter là, il faut absolument continuer. Et donc on continue et on enchaîne les épisodes, parfois pendant plusieurs heures, parfois pendant toute une nuit, euh, avec une sorte de gueule de bois le lendemain. Si on a enchaîné trop d'épisodes, c'est vrai qu'on en garde peut-être un un petit peu moins ça crée une manière de visionner les séries qui est qui est euh, sans doute proche de quelque chose de compulsif et qui donc est sujet à critique alors les modèles de production aujourd'hui sont devenus très très divers on a des modèles de production qui conserve euh, le modèle qui, qui prévalait auparavant. Euh, auparavant, on avait un pilote, c'est-à-dire que les, les, les showrunners, les, les producteurs principaux d'une série, proposaient euh, un premier épisode test, en quelque sorte, un pilote. Et la chaîne acceptait ou non de produire ensuite la première saison. Euh, Aujourd'hui, avec le modèle Netflix, on voit que euh, sur un projet, euh, les producteurs, scénaristes, showrunners, ont toute une saison à leur disposition, ils n'ont plus cette incertitude quand ils créent un pilote de savoir si leur série va être retenue ou non. Euh, donc forcément, ça crée une différence. Il y a aussi une forte différence dans la production euh, entre des séries euh, du modèle ancien, euh, des séries qui comptaient peut-être 22-24 épisodes par saison, qui donc étaient encore en production quand les premiers épisodes étaient diffusés euh, à la télévision. Donc ces séries-là, à l'ancienne entre guillemets, euh, intégraient forcément les retours d'audience, les réactions des spectateurs euh, dans l'écriture et la production de leurs épisodes euh, finaux, finalement, de la, de, la, de, la, de, la, de la saison. Bien sûr, ce n'est plus du tout le cas dans des séries où on lâche 10 épisodes à la fois, puisque les 10 épisodes sont conçus comme une sorte d'œuvre un petit peu close. Donc, il y avait cette, euh, ce qu'on peut considérer comme une qualité ou un défaut, c'est ni bien ni mal en soi, mais il y avait un côté pas fini à la série, il y avait à côté toujours en devenir où la série n'était pas faite pour être une œuvre close et aujourd'hui, on voit de plus en plus des séries qui sont conçues comme un tout comme un ensemble avec une fin très forte. Et il y a moins cette incertitude, ce flottement, mais du coup peut-être aussi moins d'espace de, de création collaborative avec les fans finalement qu'on a pu voir dans le cas de Lost par exemple, avec une intégration dans la série très forte des réactions des fans, des théories des fans, qui était une des caractéristiques de l'engagement des spectateurs des séries auparavant. Donc, si on a envie de se changer un peu les idées, moi, j'ai réfléchi à des séries, euh, euh, bah, tout simplement aux séries que j'ai vues récemment et qui m'ont fait du bien. Alors, la première, ce serait vraiment une série euh, Feel Good, euh, qui est Jane the Virgin, qui est une série qu'on peut voir sur Netflix, qui a été produite au départ euh, et diffusée sur la chaîne américaine de CW, qui est un petit bijou, à mon avis, qui est une sorte de telenovela. Euh, américaine, mais qui se passe à Miami, dans le, essentiellement dans le milieu euh, latino-américain. C'est une famille euh, dont la, la grand-mère est originaire du Venezuela et on suit euh, trois générations de femmes, la grand-mère, la fille et la petite fille, la petite fille qui arrive maintenant euh, à l'âge adulte puisque c'est Jane, Jane the Virgin, celle qui est, qui est dans, dans, dans, dans, dont est tiré le titre. Et alors c'est une histoire euh, digne des telenovelas euh, d'Amérique latine, c'est-à-dire euh, complètement tiré par les cheveux, avec des rebondissements, avec euh, des bébés euh, échangés à la naissance, euh, enfin, j'exagère un petit peu, mais avec des, des, des jumeaux maléfiques, euh, des gens qui meurent et puis finalement qui ne sont pas morts, avec une, un jeu sur l'émotion euh, aussi très très fort, c'est-à-dire que c'est une série, si on se prend au jeu, c'est une série qui fait pleurer et qui fait rire et qui en même temps est extrêmement bien écrite euh, et qui joue énormément sur... Euh, là aussi les clins d'œil avec le spectateur euh, sur les références aux telenovelas sur les, les références au réalisme magique aussi de la littérature latino-américaine qui cite euh, Isabelle Allende, qui cite Gabriel Garcia Marquez. Donc, il mélange un, un type de, de, de série extrêmement populaire au sens très positif du terme, c'est-à-dire une série qui peut s'adresser à tout le monde et en même temps, une série qui ne refuse pas la complexité euh, mais en la faisant passer sous, un, sous, un, sous une histoire tellement euh, réjouissante et, et, et, euh, et satisfaisante euh, que justement la complexité n'en fonctionne que mieux, à mon avis. Euh, c'est une série qui propose aussi euh, des modèles très plaisants euh, euh, de euh, héros masculins, d'héroïnes féminines, euh, euh, qui, sont, euh, qui sont assez, euh, encore une fois, salutaires, je pense, aujourd'hui, qui nous font du bien. Je pense que Jane the Virgin, c'est une bonne série anti-corona. L'autre série que je recommanderais en ce moment, c'est euh, la formidable série Better Call Saul euh, mm -hmm. euh, qui passe sur Netflix là aussi, qui est une série au départ de AMC. Better Call Saul, au départ, c'est une série spin-off de Breaking Bad, c'est-à-dire ils ont pris un personnage secondaire de Breaking Bad, qui était l'avocat Saul Goodman. Et ils ont fait le personnage principal de cette série. Et c'est une série qui est euh, euh, absolument merveilleuse euh, dans sa mise en scène, dans son écriture, dans l'interprétation de ses personnages. Euh, c'est une série qui, comme Breaking Bad, décrit l'évolution d'un personnage qui est au départ quand même un... Un mec sympa euh, et qui se retrouve pris dans le milieu du trafic de drogue, de la grande criminalité euh, du Nouveau-Mexique. Et en même temps, c'est très différent de Breaking Bad. C'est beaucoup plus humain entre guillemets, c'est-à-dire que il euh, y a moins d'effets euh, spectaculaires. Ça évolue. Lentement, c'est une série qui prend son temps, qui installe bien ses personnages. Elle en est à sa cinquième saison, là, qui est en train d'être diffusée semaine après semaine sur Netflix. Et C'est une série formidable, que je recommande à tout le monde, qui fait aussi beaucoup de bien, euh, tout, tout simplement par sa grande qualité et la complexité de ses personnages. La dernière série que je recommanderais ce serait Le Bureau des Légendes euh, qui, dont la cinquième saison est en train d'être diffusée sur Canal+. Magnifique série française sur le milieu de l'espionnage sur la DGSE, c'est l'anti-James Bond à la française, c'est-à-dire que quand on envisage un passage à tabac pour euh, récupérer des informations vitales en fait on fait le budget du passage à tabac et c'est ça l'intrigue, c'est le fait de savoir combien ça va coûter et c'est une série remarquable dans la précision de sa représentation dans le, le le jeu des acteurs et c'est une série extrêmement bien menée pour comprendre les, les implications de la politique internationale aujourd'hui et j'imagine que le coronavirus pourrait tout à fait faire l'objet euh, d'une future saison du bureau des légendes s'il décide de continuer.